Thank uh you. -huh. Un grand chef, un leader chez les sourds. Ne vous fiez pas à son verre, tout est un Son ambition ne laissera aucun doute Un, deux, trois, mais qui est donc ce Bena-là Oui, c'est celui qui tape, qui bave, qui cogne, qui bouillappe, les bons Les vilains méchants manifestants, en le chef, le boss, le grand patron, le chouchou de Manu Macron. Oui, c'est celui qui fait un débat et des dents. Un, deux, trois, mais quel bel homme ce bénin-là. Il débuta sa carrière chez les gendarmes, où il a pris l'ordre à loi. 1, 2, 3, et il ne s'arrêta pas là Puis fut le, le temps où il protégea Hollande Avant oh. de le trahir pour un autre con oh. Il était fier de faire partie de la bande oh. Un peu avant de courir la vie de Macron 1, 2, 3, mais qu'a bien pu faire là Oui, c'est celui qui tape, qui paf, qui cogne Qui bouillonne, des fronce, pas Les vilains méchants manifestants Oui, c'est lui, le chef, le boss, le grand. C'est celui qui pète des bras et mes dents 1, 2, 3, mais quel bel homme ce Béna là Jaune. Tout bascule à un beau jour de mai Quand il brûle à les a quelques personnes Devant tout, tout le monde les smartphones et la télé 1, 2, 3 Alex n'a pas fait pas que ça avec s'il en joue, il donne des ordres N'hésitons pas 1, 2, 3, y'a même des Russes dans cette histoire-là. Oui, c'est celui qui tape, qui fricogne, qui rouille à des fronces Les vilains, méchants, manifestants. Oui, c'est lui le chef, le boss, le grand patron, le chouchou de Manu Macron. Oui, c'est celui qui prête des bras et des dents. 1, 2, 3, mais quel bel homme ce Bénalin! N'attend à l'expos en Afrique.